Salut et bienvenue. Petit tuto minute consacré à Inkscape. On va revenir donc sur une petite erreur qui peut apparaître lorsqu'on utilise un outil texte, notamment dans l'effet texte Looney Tune. Donc je vais dans Inkscape, j'ouvre un nouveau document, fichier nouveau. Donc je vais écrire un petit texte. Voilà. Hop. Donc je sélectionne l'outil texte ici, j'appuie sur T, ou je clique ici sur l'outil. Je vais taper par exemple ce mot là, je l'agrandis. Je fais apparaître la fenêtre fond et contour. Alors on vérifie bien que le fond ici c'est remplissage indéfini et le contour est rempli, remplissage indéfini aussi. Je crée un clone, je clique là-dessus. hop, J'ai maintenant deux objets. À cet objet clone, je peux lui attribuer donc une couleur rouge et puis un fond rouge. Et puis je vais augmenter l'épaisseur ici à 8 ou à 6. Donc là, ça fonctionne pas. Euh, première chose à faire, on va éditer le document euh, original. On va bien, vous voyez ici, Donc je sélectionne tout, je clique bien ici. Et je vais dans fond et je clique ici. Donc là, pas de changement. Bon, c'est gênant. On va maintenant ici dans l'éditeur XML, voilà, qui apparaît. Alors en principe, il est accroché, hein, comme ça. Hop, on peut le, dé, le décrocher. Voilà, je le mets à cet endroit-là. Je l'agrandis un petit peu. Ouais, c'est mieux. Je clique là-dessus. Et puis en fait, on va supprimer tout simplement la ligne qui correspond en fait à l'épaisseur, qui s'appelle Stroke Wide. Et on va euh, donc supprimer. Hop, je sélectionne et donc j'utilise je, je, la touche tabulation. J'aurais dû mettre... Ce petit, ce petit logiciel, et on valide en appuyant sur entrée. Et voilà, à ce moment-là, mon épaisseur de texte est différente et je peux maintenant euh, mettre le texte que je veux. Voilà, petit tuto, à bientôt pour de nouveaux tutos.